Salut à tous à tête, et ça sera facile. J'espère que vous allez bien. Sur ce, on se retrouve sur Final at... Fantasy Security Breach. Euh, on se retrouve là. Comme la dernière fois. Là... Je suis toujours en train de jouer depuis là maintenant. Euh... Je m'étais de parents police euh, on doit combattre Vanny, mais je sais comment on le fait, vu que j'ai vu des vidéos au-dessus. Yep. Attends, je veux juste Attends. Je veux juste dire coucou à Vanny. Coucou, Vanny Au revoir, Vanny Riffoniette okay. Ah, you as fait yet Gregory! Gregory! Gregory. <coughs> the rabbit lady me! Si tu get this bed, come to the Roxy Raceway floor. Je Are you a heavy fan yet je vais, vous, je vais voir pour faire Aromits sur Youtube Aromits voilà sur... Je vais mettre Aromits dans mon cul On va charger maintenant Y'a pas un point de sauvegarde Ah là-bas C'est là-bas foot le footy Roxy Westway Non c'est en haut Non c'est là Ouais non c'est là c'est âgé Wesh euh... Are you having fun yet Vanita non. non, je, je vais faire choper par un des security guards je sens mais je est là non elle est pas là Tu peux me faire croire qu'elle est là Ah peut-être en haut Merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Aïe, Aïe, Fenniette. C'est pas le mur, c'est le pas le mur. Je pas le mur. C'est pas le mur. je cours, je cours. Je cours ouais ça c'est pour charger Freddy que quand on est dedans ça prend deux secondes mais au filet, quand il est tout seul ça prend 10 ans faut le dire ça il hein. y a un cadeau là normalement je m'appelle rappelle les améliorations sont random ou c'est toujours les mêmes Toujours les mêmes cadeaux à avoir. Attends, je vais juste aller là-bas vite fait, je sais euh, où qu'il faut aller. C'est que tu passes niveau 4. Oh. <gasps> Sneak away, you coward Ah non c'est là je me, je me souvenais pas qu'il était à terre Alors il y aura une version rediffusion de tout le live Donc vous allez m'entendre me dire euh, ouais c'est l'épisode nana épisode l'épisode nana Et une version que je vais essayer de faire un peu de montage Si mon PC ne veut pas trop j'ai apprécié la I missed the hour of J'ai l'heure de la réunion et j'ai essayé de et service. Je pense que quelque chose Is there pas. <coughs> I can do? quelque chose? Aidez-moi, quelque chose moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, believe the stage lift takes me down here after no, concert. Concert. that is really the only way I mm -hmm. know how. use that door behind me it will take you to the rehearsal room on the other side of the building okay, for a backstage past and find a way to turn on the lift good luck superstar entering rest mode. okay Okay. Je ferai de mon Je vais mieux. Une Trouver et laisser passer des coulisses. Hein Juste à augmenter un tout petit peu la quantité, euh, le Gamma. Parce qu'on va pas se mettre c'est un peu sombre. C'est plutôt quoi Sombre d'alternisme. Ah. Voilà. Ouais non mais attends ça fait pas je dois... Non je suis pas perdu. Je sais très bien que je vais. Tout le monde faut aller là, aller là, mais est là. I bet you I'm your favorite. Non y a pas de cadeau aussi J'aurais cru qu'il un cadeau aussi Hey security guard, t'es le pire des pire Attends je vais mettre dans la salle à côté juste le temps de regarder la cam y a pas de cam si y a une cam là Ouais je suis trop loin De sécurité, mes cadeaux. Oxane, mes cadeaux. On me voit pas, on me voit pas. Hey kid, out. To... Ah, en bouffant, ouais. Putain j'ai flippé, j'ai regardé le chat Tu continues ton tour droit ou tu viens là Je tu fais le ton droit a une porte voler ou c'est moi qui rêve. J'ai le temps de sneak by. Hop. Il passé. Regardez il y a le robot qui va venir. Tu n'es pas... Oh Mais c'est quoi ma chance Mais c'est quoi ma chance A chaque fois c'est ça Ah une lampe torche amélioration de la lampe torche. Ah c'est toujours 5. Non en fait non. C'est juste qu'elle dure plus longtemps c'est tout. Ouais, sauvegarde, sauvegarde, parce que je recommence pas ça. C'est mort. Avec corde derrière Ah oui, c'est bon, je peux aller dans le chicken, normalement là. Bah non, dans le c'est bizarre à dire comme ça. Ah, salut. Now should be able to find the lift controls. Il y a quelque chose derrière là? Mm, nope. Ça j'ai voulu le regarder. À chaque fois les tumeurs ils passent. Mon T est toujours dans sa... ouais Eh Attends que j'ai le temps de lever je peux crocheter ça Niveau 5, ok. Ah mais bah Mon T, c'est même pas là Qui c'est là-haut. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas Freddy. Je vais sauvegarder chez Freddy. Ouais. Attends. Ils sont pas là Ah non, c'est vrai derrière là, c'est d'où que j'étais avant. C'est pour ça qu'on attend. Quoi? Je. Je trouve oh ma gueule, je peux pas te de chaque fois que je dis. Hey kid, come on out! Mais je veux pas que ça tire! Hey ah, y'a ça! En vrai y'a un mall comme ça, et moi j'y vais, hein, j'y arrête hein. ta na ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta je ta ta ta ta ta ta ta torche voir les plans There's something else in here. What's de sécurité. Gregory, what did Et de spectacle? I can See C'est là. C'est inversé. C'est inversé. Du coup. waouh, wow, wow, wow, wow, wow, Je suis en lockdown. Hmm. Look for me on the monitors. If you see me waving, push the button in front of the corresponding monitor to open Oui, Freddy! Non, mais voilà pas. Hurry, Gregory! I cannot stop <coughs> her! Over here! plus, j'ai du temps. Les c'est là-bas <rire> Freddy t'as de la chance je viens de passer hein Ouais voilà. Ah bah Sur par contre c'est glitch hein Vas-y je t'ai vu Tiens je fais pour savoir où qu'il est Attends Freddy Ouais Freddy t'es où Bro. Freddy... Freddy est là. Sauf neuf que Freddy est stylé. Normalement, si je me souviens bien, c'est celle-là. Freddy j'ai jump down I'm so That is a program disc for the stage show If you use it sound booth you should be able to run a showtime program which will activate lift pas Tout le monde a peur de quand il descend Freddy. J'ai remarqué ça. Oh il m'attend en plus Ah ouais, il veut pas le faire attendre. Dis-moi la phrase que tu peux pas me laisser monter parce que t'es fragil... bah, fragilisé, bah, t'es KO. ok freddy il ouais, y a mon petit là-haut Utilisez le disque de la cabine d'enregistrement pour activer la scène principale il y a mon petit juste là Je peux au mais elle là. Ouais. Je suis d'accord avec toi, petit gars. donc euh, pourquoi je couvre ah, 3ème étage je dois passer l'aéro de ci moi attends j'entends que le de sécurité passe il est passé je vais pas mentir tu es ma favorite Est-ce que en ce moment tu es ma favorite je sais pas cette zone est années, oh, à la limite Je suis pas là je suis pas là, Chocolat Mais c'est quoi cette chance Ceux qui voient que, que les petits épisodes... Si je fais des petits épisodes... Euh, bah Regardez la euh, rediffusion, rediffusion complète. Vous allez comprendre pourquoi je dis... Euh, c'est quoi cette chance Comment, Comment cette caméra tient chien Il y, y a pas de poteau ni rien. Je joue. Ah c'est en dessous. Ah non c'est là. C'est juste au mon côté quoi. Ouais, là c'est en bas. Oh c'est la même. Je la même. Non, Roxy, je suis pas perdu. Là je peux pas prendre mon temps parce qu'il y a vanille Je veux la va pas. Je suis Est-ce que j'ai YOLO, YOLO, YOLO, YOLO, YOLO Non, j'ai pas YOLO, j'ai pas YOLO, j'ai pas YOLO, j'ai pas YOLO, pas YOLO. C'est qui qui me voit peut-être tout à l'heure. C'est pas lui. même fait les hologrammes. attends t'as tout trouvé le Freddy oh oui Freddy. Me, me, me. je sais où qu'elle est la recharge station bon oh bah les gens pour youtube c'est fini pour twitch ça continue encore encore et encore jusqu'à 9h sur ce c'était à sa j'espère que ça vous aura plu on entend toujours on entend toujours mon drop euh, je vous vois pour la prochaine fois si ça vous a plu un like abonnement et je vais pas me bloquer parce que sinon euh, voilà et je vous dis à plus à la prochaine pour un nouvel épisode et Twitch m'a ben, resté parce que euh, ouais, je suis là d'accord et salut à tous et à toutes et ça sera j'espère que vous allez bien sur ce on se retrouve sur, sur, sur Final at Freddy's Security Breach la dernière fois on a fait pas mal de choses je crois qu'on a échappé à Vanille, on a descendu l'ascenseur on a échappé aux trois google à roxy et à monty et à chica sur ceux là on a juste à passer là et alors j'y les... mais je m'en fous de ta map j'ai pas besoin de ta map ok je prends ta map juste parce que t'es chiant j'ai envie, de... envie de castagner, j'ai envie de castagner. Oui, moi aussi, je la déteste, cette... cette ce, ce truc. Y'a pas de cadeau ici Oh non ici. La ouais. ben, regarder la clé de la survie. On pas besoin de lampe torche. J'ai une torche. Ah, I ça va les couilles en fait. oublié de prendre un screen. Oh, Non Je déteste cette chose Ce music man, ce mini music man Je le déteste Je le déteste Mes oh, poubelles Freddy Je peux la pas. Mmh. J'ai cru que ouvert la porte en Sans regarder, ça sans ouvrir la porte, oui. Ah oui, j'ai eu un message ici. Attends. Un rapport de sécurité, bon, ah, eh ben, quelqu'un s'est introduit dans le couloir de la. Bon, bah, eh ben, et ben, quelqu'un s'est introduit dans le couloir des vitrines, du Rockstar Row, et a volé les prototypes de jouets du musicien. La vitrine est en morceaux et il y avait du verre partout. Mais je n'ai trouvé aucun signe d'entrée par effraction, on dirait que rien d'autre n'a été volé. Je n'ai aucune idée comment quelqu'un a pu rentrer dans le bâtiment et il n'y a rien sur les caméras de sécurité. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je... Il faut que j'appelle je... la police pour signaler un cambriolage Vanessa. Moi je sais qui c'est... Oh mon drop En peluche Là je crois que ça fait une loupe. a pas un cadeau d'ailleurs en passage. <trayon> Je t'ai vu. C'est is what you look like inside? Creepy. I like you better with your Putain, tu m'as fait flipper, même. Putain, il a changé, ça c'était du direction. Là, il y a un cadeau. s'il si bouge non il bouge pas j'ai pas l'impression qu'il bouge ah. Ils savent que je suis là mais eux ils regardent pas dans les coffres, dans les trucs Sneak away you coward Il y avait des trucs rouges C'est quoi les trucs rouges que j'ai eu Are ah, you killing me Elle est énorme de l'autre. Ah ils peuvent ouvrir les portes. Putain j'aurais pu cette j'ai pas arrêté mon live hein, depuis tout à l'heure mais allez vous en 으쯔아! <웃음> <rire> je sais qu'il sait que je suis là. Non, il s'en bat les couilles. Je suis là. Attends, il s'en bat les couilles apparemment. C'est un office de sécurité. Un bureau de sécurité. Je vais juste check avant s'il n'y a pas de cadeau. C'est un bon pour avoir un cadeau là. Il y a, ti, y a ti, Freddy, les originaux. On a vu Foti. Une balle Chica. Un endroit pour se scape, euh, Je suis pas là Heureusement qu'il peut pas fouiller Mais regardez moi ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Il y en a sûrement plus Là à droite c'est direct à sortie Mais aussi dangereux quand même Regardez c'est la sortie Mais c'est dangereux je peux venir dans la gauche. Allez, barre-toi. Agent Covid numéro 122. <rire> Agent Covid. Qu Qu'est-ce fais C'est bien toutou, bon toutou. C'est bon, c'est libre. Champ libre, champ libre. ça Stop stop stop ne pas Il va y avoir music man je me suis débrouillé mieux que ce que je pensais que j'allais me débrouiller. Oh, Qu'est ce que je fous là tu dis T'imagines il on me refait le jumpscare hein. Non c'est bon. Il Il Il peut parents. Il ne peut pas. record. of him. Si vous If you je vais <laughs> <head>, <laughs> yeah, Il y a un logo. Il y a un logo dessus. Ah. En hey, no hey, hey, right. your... oh, fait, mais... a Oh, ouais, la the It part Ok, l'ascenseur de Roxy. Oh, ouais wow, les portes Gregory, étaient aiguilles. So arrête de posséder mon jeu. Freddy. Ouais, je peux sauvegarder. Je, mais... je, je tente de le faire. Si, si, si... Euh, non. Est-ce que je le fais maintenant je le fais demain non, live... Ah, bon, bah, c'est tout pour le live et pour Youtube. J'espère que ça vous aura plu, vous deux. Je sais pas pourquoi ça c'est nécessaire. Ça, oh Je la veux en vrai J'espère que ça vous aura plu sur ce site. Astrathotty, Astrathotty Studio pour Twitch pour youtube abonnez vous et likez et pour twitch à bah... ah, plus pour un nouveau live sûrement demain ciao ciao